Salut à tous, une vidéo qui va parler de la Manjaro OpenRC ou de la Fedora, d'un bug, de système et compagnie. Bon, l'intro va être un peu longue, je tiens à m'en excuser. C'est-à-dire que dans une vidéo où je faisais un bilan sur la Manjaro 3 mois après l'avoir déconseillé, il y a une personne qui m'a dit que euh, la Manjaro OpenRC est en train de devenir un, un nid à système d paranoïaque, extrémiste de anti-système d Paranoïaque, l'extrémisme et la paranoïa sont souvent liés, bref. Donc, je me suis dit, je vais récupérer la dernière Manjaro OpenRC, la 17.01. Et je tombe sur euh, cette annonce. Voilà, blablabla. Il bla bla bla. euh, y a aussi, me bon, disait aussi qu'il y avait PayneMoon qui avait remplacé Firefox à cause de plus audio. Je me suis dit, tiens, what the fuck. Et puis, je regarde sur euh, le, le forum, et je regarde sur les euh, 25 votants, quel panel il y a en gros 60-40 en faveur de Pale Moon. Vous savez le fork un peu ancien, le fork du code ancien de Firefox. Donc on fait, on fait du 60-40, on va dire qu'il y a 5 votants pour Firefox, et pas 5 votants, mais 60-40, on va dire, ouais, à peu près 18 à 19 votants pour Pale Moon, et le reste pour euh, Firefox. Tout ça à cause de pulse audio. Donc je descends un peu. Et je suis tombé sur des petits bijoux. Mmh. Euh, bla bla bla bla bla. Voilà. Je vote pour Palmoon. Bientôt, enfin, d'ici peu, Firefox dépendra sur le virus système D. Waouh wow. Superbe. Virus C'est la première fois que j'entends parler de système D comme d'un virus. Euh, blablabla, blablabla, blablabla. Encore, je crois que c'est la deuxième fois. Euh, euh, triste vérité, que tout dépendra bientôt sur le système D. Regardez ça. L'utilisation euh, du répertoire biologique, première nouvelle. Et voilà. Et là, on tombe sur du FUD complet. Enfin. Presque complet, je vous, de, je vous renvoie à un lien dans ma dans le descriptif sur le, la faille de backdoor, enfin une porte dé dé dérobée existe depuis 200 système D. Donc je suis le lien et on tombe sur la faille de système D Resolve d. Ah oui, celle-là, j'en ai entendu parler. Elle a été introduite malheureusement avec système D 223 et a été corrigée au niveau de système D 63-234. Bref. Ça dépend de l'utilisation d'un service qui s'appelle Systemd NetworkD qui lui lance Systemd ResolveD. D'ailleurs, c'est le cas du CVE. Voilà. C'est Systemd ResolveD. Et si on regarde sur le wiki d'Archinux, et comme Manjaro est une Linux revampée, voilà ce qu'il nous dit Systemd NetworkD. Et on voit, si on recherche un peu, on voit ResolveD. Pour utiliser SystemD NetworkD, activez-le, euh, l'activer euh, démarrera à la fois SystemD NetworkD et SystemD ResolveD. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est à l'utilisateur de le faire. Je vous prouve que sur, ma, sur mon arch Linux, je n'utilise pas SystemD ResolveD. C'est simple, il suffit de faire SystemCTL, qui va lister l'ensemble, déjà, je vous montrerai ça. Voilà, ça me liste l'ensemble des unités lancées. Donc, je vais faire système CTL, grep, network, network D, donc s'il si est lancé, que dalle Resolve Resolved, que dalle Si je mets network, j'ai que network.target. C'est tout. Et si on fait euh, euh, système de Ctl, donc vous voyez, ça ne dépend pas, mon système ne fonctionne pas avec système d'exosd. Donc automatiquement, je ne suis pas sensible à cette faille. Et toute personne qui suivra le, le Wiki Linux pour installer son Arch utilisera Arch Anywhere, ou utilisera une Manjaro classique, n'aura sûrement pas ce problème. Donc là, on tombe dans du FUD partiel. Parce que j'utilise Network Manager. Si on fait Grep Manager, voilà, j'utilise Network Manager. Point final. Donc on va voir si notre ami Fedora, que j'ai récupéré, et donc je vérifie que la somme de contrôle est bonne. Donc là, euh, j'ai euh, la Fedora Workstation, la version GNOME. Donc là, j'ai le SHA256. Voilà, vous avez vu, j'ai récupéré ça. Donc je fais SHA256SUM-C Fedora WorkSession Live 256SUM. Et on va vérifier que c'est bien la même somme de contrôle. Le sait. Pardon. Je suis mal réveillé, c'est lundi matin. Voilà, donc nous avons cette somme de contrôle qu'on va copier et qu'on va rechercher. Bah, bon. l'image ISO est correcte. Donc je vais lancer temporairement. Fedora 26, et voir quel est le service utilisé pour le réseau. Sachant que Fedora 26, c'est vraiment la distribution avec système D par définition. Donc ça fait un peu lourd, mais c'est vraiment la distribution qui sert de, de bande de test à système D. Donc là, c'est bon, l'image réseau est OK. Je vais gagner quelques secondes au démarrage. faire Recherche NetworkD ou ResolveD dans SystemCTL, est-ce qu'il le trouve Parce que s'il y a une distribution qui utilise SystemD pour tout et n'importe quoi, c'est bien la Fedora. C'est normal, c'est la distribution qui lui sert de banc d'essai. Pas enfin, qui lui sert officiellement de banc d'essai. Donc là, ça va être très simple à savoir. Une fois que Gnome sera lancé. Voilà. Donc... On ferme ça temporairement. On va taper Terminal. Je vais passer le clavier en français parce que malheureusement il est en anglais. Je vais taper la commande magique, système CTL, greppe, nom du service à trouver. Donc on va déjà commencer par passer le clavier en français, ce sera plus agréable pour la suite. Voilà. Donc on fait système CTL, NetworkD. D. Que dalle. Resolve D. Resolve. Que dalle. Et si on fait grep network, la Fedora utilise Network Manager. et n'utilise pas NetworkD. Donc là, la messe est dite sur ce plan-là. La Fedora 26. que vous avez sous les yeux actuellement, n'utilise pas SystemD, ResolveD et ni SystemD, NetworkD. C'est une, une option qui n'est pas encore rendue obligatoire. Voilà, C'est bien Fedora 26 qui fonctionne en mode Exorgue. Voilà. Donc déjà là, on voit qu'il y a eu du FUD qui a été propagé par les personnes sur le forum en question. déjà là, c'est du FUD pur et simple. On veut défendre nos causes, on reste dans l'honnête. Point barre. Donc là, on va voir avec la Manjaro OpenRC, dont j'ai créé une machine virtuelle classique. On va vérifier l'image ISO. Donc on va faire SHA 256, je crois me souvenir. Donc là, euh, c'est 256. Non, autant moi, pour moi, moi c'est du SHA-1. Donc SHA-1, somme, non-jaro, XFCE, OpenRC, et on va vérifier la somme de contrôle. Donc là, on va faire ça. Voilà. Voilà je vais faire F. Voilà. Et on recherche la somme de contrôle. Vous avez la somme de contrôle complète. Donc là, ça, je le laisse ouvert au cas où. Ça aussi. Et là, on va lancer la manjaro OpenRC. Désolé pour la longueur d'introduction, mais il fallait que je fasse une mise au point sur le feu propagé sur le forum. Ça, c'est fait. Vous avez qu'à vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. On est parti pour... La Manjaro Panerci pour voir ce qu'elle devient. Donc là, je vais réduire... Donc ça, bien sûr. Donc on a droit au grub un peu chiant de Manjaro. S'il pouvait automatiser certains trucs, ça serait pas plus mal. voilà je ne l'ai pas encore installé donc je vais voir ce qu'elle donne ça va être le live complet ok on est go donc c'est openrc025 assez récent Je ne sais pas s'il si va utiliser Calamares ou l'installateur en ligne, enfin en mode de commande, pardon. C'est honnête que si c'est le Calamares install, je n'irai pas plus loin, considérant que cet installateur est une ignominie et que je n'ai pas envie de passer une demi-heure à attendre. Donc la XFCE se charge. Ah oh, un jeu d'icône qui est moins moche que celui du Manjaro officiel. <rire> Donc bien sûr c'est une version allégée. Ça c'est pas plus grave. C'est pas bien grave. Donc je vais voir. L'ancien installateur. On va voir si c'est calamarès. Et si oui, quelle version en espérant que ce soit un calamarès normal, utilisable, en clair. Pas le hybride. Ah, apparemment c'est le calamarès intelligent. Donc euh, calamarès 310, blablabla, blablabla, bla bla bla, effacer le disque, blablabla. Bla bla. Ouais, ils ont gardé, ils ont la bonne idée de garder le calamarès utilisable. Au moins ils ne sont pas complètement à côté de la plaque. le plan d'installateur au moins voilà donc il est 9h16 mais on va revenir dans 5 10 minutes quand l'installation sera terminée à tout de suite voilà on est de retour l'installation terminée 7 minutes ça a été du rapide et on va redémarrer Donc un noyau quatre neuf vingt quatre, le quatre neuf l'an dernier, ça va pas mal bouger au niveau du noyau. Donc euh, Vebox Guest. Et ce qui est marrant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que la Manjaro OpenRC utilise Network Manager. Bizarre. Pour un système qui ne veut pas, enfin pour une distribution qui ne veut pas de système D, pourquoi utiliser un outil qui en dépend partiellement? Cohérence quand tu nous tiens. Bon. Voilà, on Connect en évitant de faire des fautes de frappe, ça sera mieux. Voilà, donc nous avons notre open OpenRC avec des icônes qui sont belles et en français, n'est-ce pas? Ah, par contre, le réseau n'est pas activé, bon, ça sera vite corrigé. Mais la première chose qu'on va faire, euh, je vais voir si PMAC est présent. Hops. Oui, PMAC est présent. Donc là, déjà, on va lui dire euh, préférence. Alors, dépôt officiel. Ah Il ne souffre pas du bug de la Manjaro officielle. Ça, ça fait plaisir. Il n'y a pas la régression du euh, des miroirs qui est bloquée sur le monde entier. Ouais, superbe, bien joué pour une fois. Là, c'est un bon point pour la Manjaro PNRC. S'il y avait moins de désinformations sur le forum la concernant, ça serait pas plus mal. En tout cas, ça de fonctionner pas trop mal. Pale Moon, je considère que c'est une grosse euh, dob sur le plan technique parce qu'il a deux endroits de retard minimum. Ne serait-ce que sur le support du HTML5 et compagnie, mais ça, ça se remplacera par un navigateur fonctionnel et moderne. Merci les dégâts de l'idéologie. Jours disponibles, lesquels je pense qu'il y a vraiment un genre système ou équivalent, et après il y a forcément 150 mises à jour, on peut pas dire 200. Ouais. Donc, c'est les deux qui ring, autant pour moi les trousseaux de clés de sécurité qui permettent de vérifier que les paquets ont bien été récupérés correctement 279 waouh wow oulala est-ce qu'il y a un nouvel openrc oui, 0.263 ok, un nouveau pacman blablabla donc là, on va appliquer 279 mises à jour donc vous savez quoi au tableau je suis au courant Valider. Donc, il est 9h29, je mets la vidéo en pause et je reviens quand c'est terminé. Allez, On va dire dans un quart d'heure, à tout de suite. Voilà, on est de retour, 11 minutes sont passées, et maintenant on va pouvoir redémarrer la machine fraîchement mise à jour. En espérant qu'il ne fasse pas un caca nerveux. <rire> voilà. Voilà. Oui, il y a toujours un network manager qui est utilisé je pensais qu'il serait passé avec wcd pour ne pas utiliser un outil dépendant de, du, mal, du maléfique système D donc 4937 ok normalement c'est trop openrc euh, voilà, 0.26.3 et on va équiper un peu mieux la Manjaro PNRC. Donc on va la fignoler pour lui donner un petit peu de lustre. Donc, déjà, euh, on va remplacer cette ignominie de Pine Moon. je vais vous montrer pourquoi je considère que c'est une ignominie, ne serait-ce que sur le plan du retard technique. C'est ce qu'on va me dire, HTML5 test, c'est un test, oui, blablabla, c'est euh, du branlage de neurones enfin d'avoir les deux neurones mais ça permet de savoir à peu près où on est le support des technologies modernes donc on a 400 points et on va voir quels sont les points qui euh, lag, enfin qui sont en retard par rapport, voyons bon, ok 40, 45, le streaming ok données graphiques ok web component, c'est pas la joie animation communication application web c'est pas la joie stream c'est pas la joie peer to peer c'est pas la joie stockage scripting sécurité c'est pas franchement la joie donc nous avons dit il y a 400 points sur 555 en gros dans les un peu moins de 80%. Et il n'est pas en français. Donc ça pas ça pourrait être traduit par la suite. Mais là, comme je ne vais pas le garder. Euh, Manjaro. Je un paramètre. Donc pour mémoire, donc 400 points sur 555. On va donner un peu moins de 80%. 72%. Un moteur qui commence à faire son âge, mais bien sûr, il n'utilise pas puce audio donc c'est bien. Soupir donc, on va se nicher l'idéologie. Là, je vais le remplacer par Mozilla Firefox qui est quand même un brin plus récent au niveau du code 54 avec le français et Paymoon Moon on va le dire en noir voilà donc il fait 102 mégas aussi le Pale Moon euh, par curiosité, on va voir combien pèse le Mozilla Firefox. Même si on n'est plus à 5 mégas près, mais euh, on doit être dans les mêmes eaux je pense. Je crois me souvenir qu'il y avait la documentation sur tout ce qui était. Voilà, pour les services et compagnies pour les activer. Parce que j'ai un petit doute concernant l'activation des services sur OpenRC. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à Cubs par exemple. Voilà. Et donc Firefox, il pèse 112 mégas. Il est légèrement plus lourd. Mais quand on voit la différence au niveau du score HTML5, il n'y a pas photo. Bien sûr, il a encodé directement, donc paramètres. Euh, on va lancer carrément Firefox et il va directement se mettre comme geste, euh, navigateur par défaut. Du moins je suppose. 472 points voilà quoi ça, ça qui nous fait que on passe de 72% mais c'est pas ça que je voulais faire c'est pas calculatrice que je vais lancer c'est la calculatrice donc on est passé de 72% à 85% oh. tout ça au nom de l'idéologie qui ne va pas utiliser plus audio Bon, tout ce que j'ai à dire, donc ok 26 sur 30, je ce voir si au niveau de la sécurité s'est amélioré communication, sécurité direction, performance sécurité 24 sur 32 ah, apparemment le, tout ce qui est sandbox est supporté, ce qui n'était pas le cas avec Paymoon donc euh, vous voyez pourquoi c'est un peu idéologique maintenant je ne dirai plus rien d'autre donc, je vais voir si en cliquant sur le navigateur web... Mmh. Bon. Euh. Alors, application par défaut. Paramètres sous la application favorite voilà non je veux firefox voilà ça sera mieux comme ça donc là on va installer cubes les cubes filter on va installer système config printer et hplip comme d'habitude comme ça au moins ça permet d'avoir le support des imprimantes ah oui il faut passer par CUPS no D, C'est vrai. Alors, CUPS no D. Autant pour moi, il est activé. Autant pour moi, je l'avais pas vu. Mais à coup de pas, je ne l'avais pas vu. Donc, détail. Ça. Autant pour moi, je n'avais pas vu que CUPS no D est installé. Autant pour moi. Donc, on va activer notre ami euh, CUPS. Alors on va faire ses status pour voir si Cubes est activé. Cubes est activé. Autant pour moi. Donc il manquait que les outils euh, graphiques pour pouvoir faire fonctionner. Ça c'est bien par contre. Alors, on va voir avec LibreOffice. On va mettre la version fraîche, allez, soyons fous. On va finir de compléter la, euh, la, la logitech. Donc on va mettre Wayadec euh, pour changer un peu. Wayadec n'est pas disponible. Euh... On va mettre Glib dans ce cas-là. Et on va mettre euh, autre chose que parole qui n'est pas extraordinaire. On va mettre euh, MPV avec un parce que parole il est vraiment euh, <coughs> pas extraordinaire hein. donc normalement si je lance cups configuration d'impression Donc, je vais voir si mon imprimante est reconnue, si je la branche, ça serait un vrai mieux. Et voilà, il me refait le bug, pour ça il est casse-bonbon, VirtualBox. voilà donc c'est bon il va me reconnaître l'imprimante donc mis à part le côté un peu intégriste du forum et le côté un peu extrémiste aussi, de ne pas vouloir proposer, euh, au nom de l'utilisation de plus audio, de proposer un navigateur qui ne sait même pas gérer, si je ne fais pas erreur, les euh, bacs à sable, mmh, les, tout ce qui est euh, protection par bac à sable, ça fait mal. Enfin, moi je dis ça, mais je dis rien. Il faut savoir parfois mettre son idéologie à la poubelle pour avoir quelque chose d'utilisable. Et surtout de sécuriser. Je dis ça, mais je dis rien. Après, chacun envoie MIDI à sa porte. Ok, apply. Non, je ne veux pas imprimer la page de test. Mais là, j'ai mon imprimante qui est reconnue. Cool. Donc là, quand ils ont fait quelques progrès. La préactivation de CUPS Ça, par contre, euh... ouais, ils ont peut-être réussi à la porter, mais bof, bof, bof, quoi. Hein Bref, no comment par rapport à l'utilisation du G streamer. Non, ils ont réussi à porter le code, mais bien du courage, ils ont dû avoir. Hein Donc ok, ça c'est bon. Et normalement, si on va dans la bureautique, on doit avoir LibreOffice en français. Voilà, donc ça c'est très bien, ça fonctionne. Après, sur la consommation mémoire et autres, je ne peux pas me prononcer parce que là... Je ne pense pas qu'il y ait d'énormes différences. Autant utiliser un, un gestionnaire de vidéo un peu moins rustre que, que parole. Et côté place prise. On est dans les 4 Go 8, 8 environ les caches. En sachant que Steam n'est pas préinstallé, on tombe dans les 4 gigas. Donc on est dans des installations classiques avec un jeu d'icônes agréable. <rire> c'est fonctionnel, c'est tout, mais il faut arrêter de tomber dans l'idéologie. C'est tout. Là, je vais éteindre et conclure rapidement. Donc oui, la Manjaro OpenRC est encore utilisable, elle vieillit bien, mais par contre, s'il pouvait arrêter d'avoir de l'idéologie à mort dans le forum, ça serait très bien. Parce que quand on voit qu'au nom de la non-utilisation de Pulse audio, on, utilise, on propose un navigateur qui n'est moins sécurisé que Firefox, par rapport à l'utilisation de ce qu'on appelle des sandboxed iframe en clair, des iframe dans les bacs à sable et compagnie, si on réduit la sécurité au nom de l'idéologie, ça n'en vaut pas la peine. Enfin, moi, je dis ça, mais je dis rien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye